Écoute tout le monde les marsupilami, j'espère que vous avez suivi vidéo. vous allez voir l'incroyable, le magnifique deck ménagerie guerrier, oui le deck guerrier est très fort dans cette méta, alors il y a des versions contrôle mais surtout il y a cette version là qui monte très très bien en ladder, une version euh, finalement qui monte euh, la tieralise de plus en plus. C'est vraiment un deck qui va devenir top meta. Je, le, vraiment, je, je le pense sincèrement. Euh, en fait, ce deck-là, il peut agresser, mais il a vraiment ce moteur de value qui est stratosphérique. Vous allez voir, on peut vraiment épuiser euh, les adversaires. Tous les adversaires, on peut vraiment les épuiser avec ce deck. Même euh, les DK Blood, finalement, qui génèrent beaucoup de value. Même les Big Paladins, etc. Voilà, on est sur un deck, évidemment, euh, que j'avais envie euh, de tester énormément parce que, euh, ben, euh, pendant l'avant-première, je l'ai pas mal croisé. C'est vrai que quand les cartes ont été révélées, on annonçait guerrier comme, un, comme la classe finalement la plus faible. Et il y a plein de choses en guerrier. Alors, guerrier contrôle, c'est pas dingo. Mais par contre, guerrier ménagerie, voilà, y a, on joue toutes les races. Finalement, c'est ça qui est bien. Euh, ce qui est absolument incroyable, c'est que la roqueuse redoutable, elle peut monter jusqu'à 16, 17, 18 de puissance, et enfin 18 d'attaque, et ça c'est une folie. Un. En fait, pour 3 mana, t'as un truc rué. Si l'adversaire le, le gère pas, finalement, le trade pas, euh, il meurt derrière, il y a de la value à foison, hein, avec le Ravageur Gorlock, avec le maître du Gervoun, on a les Amalgames Instrumentales, on peut évidemment avancer dans le deck. On a le Mordragon qui est très intéressant. Franchement, c'est génial à jouer. C'est assez intuitif quand vous prenez le plan de jeu aggro, quand vous prenez le plan de jeu contrôle, parce qu'on peut contrôler avec ce deck. Bah Finalement, c'est un peu plus tricky, mais j'en parle évidemment dans la vidéo. Donc vraiment, voilà. j'espère que la vidéo va vous plaire. Euh, il reste que quelques jours, voire quelques heures, euh, pour profiter de l'offre et l'eau fraîche. En fonction du moment où vous regardez cette vidéo, de vraiment, vraiment profitez-en. Vous avez un lien dans les commentaires, description. Euh, voilà, sinon vous allez le regretter, évidemment. Donc euh, foncez, foncez pour cette offre HelloFresh qui vous permettra bah, finalement d'économiser 85 balles. Donc, euh, hyper intéressante et de découvrir un concept fou. Donc, vraiment, sincèrement, euh, je l'ai déjà dit plein de fois, mais là, on arrive sur la fin et. Et certains voilà, ne savent pas, vraiment il faut foncer, j'engage ma responsabilité là-dessus. Et vous avez le petit lien évidemment Instant Gaming qui vous permet de gagner un jeu gratos, le retour du jeu gratuit sur Instant Gaming, donc pareil il y a un petit lien. Pour vous permettre de gagner ça. Sur ce, bon visionnage. parti contre un chasseur. Alors, chasseur, c'est un deck qu'on voit assez peu finalement en ce début de méta. Même si euh, chasseur agro euh, bah, peut euh, clairement exister. Ça existe dans chaque méta. Alors, on a une main un peu particulière, un peu bizarre. On dirait une mauvaise main d'arène finalement. On va garder euh, l'oscillateur euh, basse fréquence. Et essayer d'avoir finalement des cartes, des mécas derrière, des choses comme ça. Euh, bah, c'est très intéressant. C'est très intéressant. La question, c'est est-ce qu'on fait... Je pense qu'on va faire un truc de ce style-là. T1 ça into ça. Euh... C'est pas évident. Ah ça c'est strong. Hein. Ça c'est strong donc on va faire ça. Euh, on pourrait piécer amalgame mais je crois pas. Je pense que je vais juste jouer ma petite erreur. Et prochain tour, je pense que je vais jouer mon Mordragon. Euh... Comme ça, on va essayer de le jouer le plus tôt possible. Je pense que c'est pas trop mal. Et on aura la, bah, finalement la Roqueuse qui sera déjà fort on the curve. Et on fera ça plus tard, évidemment. Donc, euh, on est pas mal. Je pense que... Alors oui, il y a les Big. Les Chasseurs Big et les Chasseurs Aggro. Euh, Chasseur Big, c'est peut-être le truc qui a l'air le plus sexy. Parce que ça profite pas mal des nouvelles cartes. Donc, on va faire ça. Et on va Face. Euh... Mais c'est vrai qu'il y a quand même le Chasseur le Face bon, voilà, qui est toujours présent, qui finalement a récupéré Biscuit pour Chien. Euh, donc euh, voilà, c'est un deck qui est quand même extrêmement puissant. Une belle curve. Il y a évidemment toujours ça qui est incroyable. Et puis finalement, dans la méta, vu qu'il y a les Decafrost, c'est un peu compliqué pour un deck, euh, un deck lent, un deck midrange un petit peu lent. Bon, bah écoutez, ça c'est quand même assez gros. On est obligé de le faire maintenant, surtout qu'on a une curve derrière. Donnez-moi du roll Donnez-moi du roll, donnez du roll ça, veut, ça veut dire quoi Donnez-moi du roll, wow, donnez du roll <rire> Ouais, je vais te donner du roll, t'inquiète pas. Euh, roll a dice, non euh, Bon, on a quoi Ça, ça. On protège la 4-5. Ou alors on essaye d'avoir un max de créa. Non, je pense qu'on va protéger la 4-5. On va tout écraser là-dedans. On va tout écraser là-dedans. On a récupéré le board. On a la valeur de sabre. On a euh, le Ziliax. Et puis... Euh... Je dirais pas qu'on a gagné. Mais avec la curve que l'on a faite, on est vraiment très très bien. Puis on lui a donné du rôle. Donc, euh... Bon ça c'est un peu relou. Non, en vrai c'est pas relou, ça c'est infâme. <rire> bon, Top cake Même si ça changeait rien ouais. Bon. Ah, C'est vraiment un fa... Bon il a fait une sacrée sortie euh, C'est vrai que le tonneau je le voyais pas dans ce genre de deck Mais j'avoue qu'avec le... les sorties Quand les decks un petit peu contrôlent Où tu vas faire Tour 1, Raznajana avec la pièce derrière les tonneaux Ça va taper hein. Le tonneau en fait il en a C'est combien de bases C'est 3 hein, je crois T'as 3 macaques sur ta carte Donc tu peux jouer 3 fois des, des... des patriarches pour 2 mana accessoirement, même si pour 3 mana, qui joue un patriarche Pour trois personnes. Donnez-moi du wall <rire> Moi j'ai un problème avec ce que les cartes disent. Soit j'ai du mal à, à le comprendre, soit mon cerveau il fait exprès de, de changer les, les paroles. Mais je pense que ça doit être un truc comme ça. Oh Donnez-moi du wall. On veut quoi Pirate de hein, toute façon. Pas mal, ça On va faire un play un peu chelou. Pourquoi faire ça? Bah, ça, c'est un méca, les petits loulous. Donc, je vais pouvoir le magnétiser avec Ziliax et récupérer un max de points de vie. Donc, euh, je pense que c'est le genre de play qui qu'il fera partir. Après, il peut se dire, c'est bizarre. Ok. Ouais, je pense que c'est le fameux winning play gagnant. Alors, là, vous êtes en train de vous marrer, mais winning play gagnant, c'est un vrai truc. Hein. Donnez-moi du wow Ouais, juste ce play-là. Bon, voilà. Bon, après, dans tous les cas, avec Ziliax et les bananes, ça aurait été bon, mais... Là, on dit vraiment à l'adversaire, bon, c'est fini. À moins qu'il joue une version, en fait, finalement, qui un peu contrôle, un peu lente. Et que là, maintenant, il enchaîne avec des énormes tons. Mais je sais pas, ça m... son deck, il ressemblait quand même à un truc bien, bien vénère, quoi. de Naga, ça, ça met un aux adversaires les plus bas et qui jouent un sort. Donc, on va faire ça. Ça, ça, ça, ça. Simple, efficace, brutal. Et c'est ce qui est bien avec ce genre de deck, c'est que bah, contre les agros, ça a une curve super basse. Donc franchement, et ça a une curve basse puissante. Et en même temps, contre les contrôles, il bah, y a vraiment ce côté agressif qui est vraiment très présent avec le côté value, avec évidemment le maître du rock, mais euh, tout ce qui est... Euh, euh, la carte qui fait piocher l'applaudissement, euh... voilà. Donnez-moi du wow! Et l'applaudissement, enfin voilà. Y a, on, on est sur un deck qui est. Enfin, qui a beaucoup de potentiel, tout simplement. Un deck qui a énormément, énormément de potentiel. Après, il faut voir comment ça évolue dans la méta. C'est vrai que voilà. Euh, Deca Frost, Deca. Euh, Blood c'est très très fort Mais on a un matchup qui est très correct contre eux Et on a un deck qui est assez polyvalent Et surtout voilà on, on donnait pas cher Finalement de sa peau au guerrier Et euh, en tout cas avant quand les cartes ont été révélées Puis il y a eu Le theory crafting, l'avant la, première on va dire euh, Que j'ai eu la chance de, de faire Et, euh, et finalement bah, pendant l'avant première Si vous avez regardé un petit peu les vidéos que j'ai sorties finalement, Avant que l'extension sorte Sur l'extension mais avant qu'elle sorte on a rencontré pas mal de, de guerriers ménagerie, justement. Évidemment, qui ressemblait qu pas à ça. Là, c'est une version beaucoup plus travaillée. Mais, euh, mais finalement, le, le deck avait l'air pas mal. Et, et on le voit ici. Hein. Il, il performe plutôt pas mal dans la méta. Bon, je vire tout. J'ai pas la pièce. Or, bon, dragon, c'est très très fort. Mais... Et c'est bien ça. Bah, il faut des T1, hein. il faut agresser. Enfin, soit il faut agresser si c'est un deck euh, contrôle, soit il faut avoir une très belle curve si c'est un deck aggro. Donc dans tous les cas, finalement, quel que soit le match-up en face, j'ai envie de vous dire, même si c'est un combo, il faut agresser. Donc dans tous les cas, vous allez devoir réaliser une curve. Ce qui est intéressant avec ce deck, c'est que pas... le mulligan n'est pas très compliqué, quoique, typiquement, il y a des match où je vais garder le maître du Rockwoon. Je joue contre un DK, je pars du principe que c'est plus souvent un Blood qu'un Frost. J'ai un petit T1, un petit T2. J'ai pas monté 3 mais je garde le Rock. Ça, c'est gros. Hein. Ça, c'est gros. On a tout de suite un beau bébé. En mecha il y a quand même des choses qui sont vraiment excellentes. Remarque, c'est mecha et bête. On peut révéler une bête aussi. En vrai, bête aussi, il y a des gros trucs. C'est pirate qui a que des petits trucs euh, vicieux. <rire> oh, waouh. Wow. Ça, c'est trop bien parce que ça me permet de garder mon boubou divin. Euh, super, ça. La pierre qui roule, qui n'amasse pas mousse. C'est top. Euh, bon, c'est un déca. Ah non euh. Ben oui c'est un DK mais j'allais dire c'est un DK Blood mais parce qu'il joue Guide. Non c'est un DK Frost qui joue guide. 30 PV. Donc euh, il jouerait Natal les DK Blood. Bon, on a une bonne sortie contre DK Frost. Ah non c'est un-only, une only, C'est un unoli. Un, un, <rire> un pierre en English. Un unoly. Ah only euh... ah. Un peu relou en vrai. Ah, ça c'est pas mal. Comme diraient les adultes euh, à Tchoum. Ok. Première fois que je, je tousse dans une vidéo YouTube. Non, peut-être pas première fois, mais... Franchement, je crois que, de mémoire, ça doit être la deuxième fois en, en 8 ans. <rire> Là, vraiment... Là, ça a fait du bien, J'ai vraiment envie de tousser. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas de poussière et rien. J'avais juste envie de tousser. Mais vraiment, une, un plaisir, quoi. Comme quand t'as soif et que tu bois de l'eau. Uran. L.M. Amalgame, je pioche plein de cartes. En vrai, non. Je préfère faire ça. Ça peut paraître bizarre. Mais en vrai, ça me permet de piocher des cartes qui vont être boostées. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Bon. Euh, après, on n'a pas d'infos. Ça peut être une version euh, contrôle aussi. Ça fait un peu peur parce que euh, s'il y a un fléau qui tombe, il va falloir avoir le board. Je pense que je l'aurai. Après, je vais agresser. Hein. Là, j'ai déjà un board qui est très intéressant. Il va faire que s'améliorer. Raphaël Hurland, c'est chiant. Homme de main. Il a repris le board, hein, mine de rien quelle horreur là. Quelle horreur. Je vais de faire ça. Hein. J'ai envie de le jouer vu que j'ai ça. et il risque de crever facilement. Je vais juste faire ça je pense que je vais perdre je pense que son tour il lui a fait gagner je pense que son tour lui a fait gagner à voir en espérant qu'il ait pas de choses vénères bon j'ai des ruées dans mon deck hein. après je peux faire ça au pire hein. lui il a tout hein. lui il a tout Fais de la magie quand même. Hein. Necrolite. Ouais. Bon, faut aller chercher l'éleveuse. Éve... Ça va être compliqué. Va falloir. Euh... Bon. C'est pas si mal, hein. On a un trade, un double trade. Là aussi, c'est strong, hein. C'est très bien ça. Ai Elle a coûté zéro, bon c'est pas très grave. Ne aucune... Ah c'est trop tard, Ruya. Ok. Bon c'est pas si grave. De ouais, toute façon j'avais pas le choix. Hein. En vrai... Euh, on veut un élémentaire, un mecha. Ouais je pense mecha moins. Je pense que mecha c'est vraiment fort. Hein. Ouais genre ça. Bon. Ah, zut je peux pas aller chercher que ça. Ah là là là là, on est d'accord, ma, ma carte d'avant c'était pas un... J'ai fait quoi, j'ai fait pioche, pioche. Si, c'était un 1, je sais pas pourquoi j'ai voulu jouer le truc avant, j'ai fait vraiment une grosse connerie là. Là j'ai fait une grosse connerie là. C'est pas très grave, je pense que... On est quand même vraiment bien, on est à 28 et en fait lui il est il est en train de se dire, bah je vais faire que trade le board adverse, sachant que j'ai plein de ruées. Donc je pense que cette gamme elle est quand même gagnée. Faut faire gaffe après il y a la grosse légendaire qui va arriver mais elle arrivera tour 8. Je pense qu'on gagnera avant. En vrai on mettra un gros board avant. Alors là déjà au prochain tour on récupère le terrain. Alors ça c'est monstrueux. Hein. Ça ça tue en deux tours. Hein. Boum boum. Hein. On peut faire ça, ça et ça. Après il y a Vizier qui est très cool aussi. Ouais gros. Là c'est une grosse connerie quand même. Y a une grosse grosse grosse connerie. Le fan de, de la fan bruyant. Ouais. Ça me va, ça me va, on est bien. Il a qu'une carte en main. J'ai franchement pas peur. C'est mon... c'est monstrueux là, le double comme ça. rock ou du roll, faut savoir à un moment. Ben là c'est angoissant de pas savoir. Non c'est vrai. voyez ouais, là j'ai 19 unbo euh, de, de beat down si je puis dire. Donc là j'ai presque les talents d'un tour quoi. Là c'est le tour il va pas faire grand chose. Ouais bon euh, Petite erreur de ma séquence, mais c'est vrai que dans ma tête ça coûtait 0. ça coûtait 1 mais ouais. À 9-9 pour 3 tu t'as encore. Vous voyez la value, il y avait vraiment ce truc là. C'était beau, hein. C'était beau, beau, beau. Je sais même pas si c'est le premier match, non. C'est le deuxième match, là, qu'on joue. Hein. On a gagné celui d'avant. Ouais, ça va vite, hein. Ça va vite, hein. C'est 7-8 minutes le match, hein. Moins, même. Palouf. Ça va être chaud, Palouf. Palouf, va falloir être très, très vénère sur la curve. On cherche pas à value contre Palouf. Bon, en vrai, ça se garde, hein. Y a plein de T1 dans le deck. Se garde C'est important quand même Dans Contre Paladin D'aller tout de suite Péter les boubous divins Oh je peux pièce bête C'est un peu bizarre En fait si j'ai un autre T1 Je pense que ça a du sens Ah L'erreur est bien Je sais pas Pas d'autre T1 de toute façon Ah c'est tentant mais Non Juste ça In tout ça Franchement c'est pas grave Si on joue ça plus tard si on perd le board, c'est trop dur dans ce match. Oh. Outil des soudeurs, le comeback. Ok. La Protectrice. Protectrice. On est quand même pas mal. hein. Je me demande si je peux pas me mettre pièce maître. C'est un peu bizarre mais... J'ai double bête derrière. C'est un peu violent mais... En vrai le double bête avec double ziliax... En fait le truc c'est que j'ai une curve là. J'ai double 2-3. En plus 2-3 c'est bien contre lui. Double 2-3 into ziliax. Bon c'est une version pure, méga méga aggro, ça, ça fait un peu peur. Mais je pense qu'on est pas mal. Ouais on va le faire. Hein. Ah on est vraiment bien là. On est vraiment pas mal. Hein. Bon. Enfin, on savait que ça pouvait tomber. On a un Ziliax pour aller percuter. Il ouais, y a ça qui est gros, mais Ziliax d'abord. Hop. Euh, ouais, on va value trade comme ça. Ah, le problème, c'est qu'il y a la comtesse qui va tomber. quoi. Tour 7, il y a la comtesse. Ça va être un peu chiant. Ouais, croiser comtesse. Oh là là, la sortie est parfaite. Malheureusement, on a perdu sur cette sortie-là. C'est dommage parce qu'on était vraiment pas mal dans cette partie de jeu vidéo. Bon, après, euh, les roqueuses sont grosses, mais est-ce qu'on arrivera à gagner Est-ce qu'on peut tuer au prochain tour Je pense pas. On va essayer de jouer contrôle. Genre, bête de fête. Ça, c'est gros, hein. Ah, je pense qu'on a Là la sortie elle est trop belle. Le Palapur, bon Palapur c'est très très fort. Hein. C'est vraiment deux matchs. On a tous les deux eu des sorties excellentes, mais vous voyez, c'est ça aussi. Alors certes, on, on va perdre cette, ce match, mais vous voyez ce qu'on a fait dans cette game. C'est quand même super beau. Je crois que j'ai fait une petite erreur de trade à un moment, mais ça, ça impacte pas trop la partie. Mais... faut voir après, ça dépend ce qu'il va découvrir. Évidemment si c'est des énormes légendaires, bon... Gary, c'est pas une énorme légendaire. c'est pas une... Bah ouais Ah. Ouais mais ça c'est un peu abusé. Bon ça c'est une très grosse légendaire. Ouais. On va voir, on va voir. Je peux pas m'en sortir. Non je me runboard. Hein. 12, 13, 14. Ah non 14, ah non. Je tue ça, ça, non. Il oh, y a un Ziliax, mais. Le problème, c'est qu'en termes de mana, il y a juste Ziliax passe. Ça, ça donnera rien. Tourbillon, tout, tout, tout. Ça change rien. Bon. On peut rien faire, là. Euh, elle est arrivée tour 6. Et vous voyez, si elle arrive, s'il n'y a pas croisé plus teste, on gagne. Parce qu'on développe du board. Un peu comme le match d'avant, finalement. On développe du board. Et, et en fait, ce board-là nous permet de gagner avant que lui puisse. Euh, finalement mettre en place un, un setup sauf que là c'était vraiment violent la curve très très très très basse très énervée qui fait qu'on n'a pas pu prendre nous euh, l'initiative à notre compte alors qu'on est vraiment censé le faire clairement avec toutes nos ruées et nos points de vie et derrière le machin voilà c'était vraiment on a pris vraiment la foudre dans cette game mais vous voyez on était vraiment pas très très loin hein. ça montre vraiment la puissance du deck Bah, c'est extrêmement prometteur ce guerrier ménagerie, franchement. Paladin. Bon, c'est cool, on va pouvoir prendre notre revanche. Et vous allez voir que. On va quand même lui, lui rouler dessus cette fois-ci. Bon, notre main est horrible, donc je suis pas sûr, mais. Oh! C'est intéressant Là ça c'est trop bien contre lui C'est intéressant parce que ça veut dire que c'est pas une version pure Donc euh, C'est une version mecha Ouais on est trop bien on a gagné là C'est con mais contre mecha si on a le board on a gagné Et là on a juste le board donc on a gagné Juste ça en fait ça fait gagner dans le match Ça se joue à des détails hein mais c'est un détail important, c'est pour ça que le mulligan c'est la clé. Hein. Souvent on dit le mulligan c'est 50% de la game, euh, dans ce match-up là c'est 70% de la game le mulligan. Hein. C'est réaliser un bon mulligan, c'est ça qui va faire gagner. Hein. Là on va plus le laisser respirer maintenant. On va pas faire mettre du rock. Là, on cherche pas à générer de la value. On cherche à vraiment continuer notre, notre main mise sur le board. À partir du moment où on va continuer, on va grignoter des petits points d'initiative, entre guillemets, des points de tempo. Et là, ce sera la fin. C'est assez intéressant. Bon, en vrai, euh, là, pour le coup, pas grand-chose à faire si ce n'est euh, mettre... of the dark on va chercher ça juste faire ça et à toi de jouer je veux pas détruire ça parce que enfin ça sert à rien en fait c'est pas que je veux pas détruire ça c'est que ça sert à rien de le détruire ok techniquement ça change pas grand chose je pense pas que le ziliac soit super ah, hein, quoi que, non, je pense que en vrai l'institutrice c'est incroyable. Surtout que je suis bien en PV. L'institutrice, elle fait faire plein plein de choses. Genre roser par exemple, c'est très bien. Ouais. Ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien. Je vois vraiment aucune situation où je perds. Il faudrait vraiment que j'essaye juste de value pour perdre. C'est-à-dire euh, des petits play value machin. Non, là, l'objectif, c'est de prendre le board. C'est pour ça que j'ai considéré que la Naga, c'est 4-4 plus 1-1 qui permet de prendre le board. Ziliax, c'est des points de vie. Mais je m'en fous du Ziliax ici. C'est un peu comme, euh, pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait du druide. Le druide, quand il hésitait à faire, soit je développe une créature et je pioche, soit je me défends avec écailles et en fait, il n'y avait pas de plaies mauvais ou bon, ça dépendait vraiment des situations. Enfin, il n'y avait pas des plays toujours bons ou toujours mauvais. Et quand on est bien en PV, il faut continuer à prendre le board. C'est vraiment obligatoire. Donc là, on continue à prendre le board. On essaye de réfléchir à la meilleure ligne de play pour prendre le board. Donc, c'est ça. Ça. Ça. Et ça après. Et value là. Value là. Et honnêtement, on pourrait presque value là. Franchement. Et hein. je crois que je vais faire ça même. Je vais value ici, vous voyez. C'est très très extrême comme play, mais là, c'est horrible. C'est très casse-tête pour lui. Enfin, c'est casse-tête pour lui là. Qu'il nous sort une consacre, mais c'est impossible. Ah, il y a un comeback là. Là, il a un comeback, donc heureusement, vous voyez, heureusement qu'on a qu'on a fait notre ligne de play euh, méga méga prise de board, parce que là, il y a un comeback. Si on avait joué un peu value, on se serait fait peut-être avoir par ça. La question, c'est va-t-il value lui Ah, c'est compliqué parce que j'ai dans tous les cas les titres qui peuvent finir. ça change rien ça enfin, ça ouais, il a pris le bord hein qui est capable d'épeler sinacha personne bah ça c'est cool Naga. Donc on a ce trade, on a ce trade et on a ce trade. Vous voyez là, vraiment c'est Battle for Los, for Los Angeles là. C'est, on lâchera pas quoi. On lâchera pas, le premier qui perd le board, il n'y il... Il a pas de comeback quoi. Ah, moi j'en ai un peu parce que j'ai des ruées, et lui il a pas de ruées. Par contre, en fait c'est ça, moi j'ai plus d'explosivité, mais lui il a plus de puissance on board, parce qu'il a ses boubous divins. Donc euh, on a pour nous les trades, d'ailleurs c'est ce qu'on fait. On fait des bons trades value, mais ça nécessite plus de ressources. Mais en vrai, vous euh, voyez on, commence à... on... on grignote de plus en plus quoi. Là c'est peut-être le moment de sortir les Iliax, Mais je suis même pas sûr hein. bon, Ça dépend, en vrai ma main elle est quand même pas ouf Franchement je suis même pas sûr On hein. va faire ça d'abord C'est incroyable en vrai C'est incroyable ça c'est plein de 1 3 bon ou alors des 2 4 mais c'est plein de 1 3 bah, en fait ça pète les boubous moi bon. de toute façon ça fait gagner il euh, n'y a, a pas besoin de ça mais vous voyez c'était sympa il a fait une belle sortie j'ai fait une belle sortie mais euh, voilà je l'ai battu sur le match up je pense que mon deck est vraiment pas mal contre paladin vraiment vraiment je pense que vraiment le paladin d'avant il nous a vraiment il nous a tout fait mais vraiment, tout, tout, tout, vous serez tout sur le palouf, quoi. Ok. Un autre paladin. Heureusement qu'on joue pas droïde, hein <rire> On aurait pas gagné beaucoup. on va bah, tout virer. Même le walk and roll. Le dick d'HS. Euh... Ouais. Ouais. Bon on a au moins un T1. On a pas une très belle curve. Hein. <rire> si on fait pouvoir héroïque T2, c'est infâme. Hein. Ah zut. Bon après il a pas eu de T1 lui. C'est une bonne nouvelle. Oh C'est un paladin contrôle vous pensez Alors c'est assez rigolo paladin. si c'est paladin contrôle euh... Groove Stellaire confère bouclier du à votre héros ou héroïne pendant le reste de la partie. Le réinitialise lorsque vous lancez un sort du sacré. Ouais bon on aura plein de créa, je pense que c'est vraiment pas problématique. Beaucoup. Ah un autre riff. Jouez votre dernier riff. Oh, Franchement, il y a moyen que ce soit rigolo. Il y a moyen avec ça que ce soit assez rigolo. Ouais c'est vraiment parce que je joue <rire> La plaque lourde là je m'en foutais mais bon Why not, why not L'idée c'est d'avoir la petite 1 qui peut casser le bou Divin. Ah Je suis en ça Que je trade ça. Oh. Bon par contre je pense qu'il faut le mettre en finale lui hein. Jouer votre dernier riff, faut arriver à. Je pense que la finale compte. Ouais bon les 3-9 on savait. Hein. J'ai pas, pas tué sur mon tour parce qu'il aurait pu la top decker. Mais ça j'avoue que ça, ça va être dur. Je pense que le match-up est compliqué. C'est ça. En fait, je sais pas euh, si ça a marché. Ça va en mettre qu'un. Au pire, on s'en moque. Hein. L'idée, c'est d'avoir le board. Hein. Mais je pense que bon, ça va jouer l'attaque. Ah, ça joue. Euh, ça... Ouais, on s'en met qu'un, mais on s'en moque. Ouais, mais c'est pas mal quand même. En vrai, euh, il nous a mis une 3-4. Hein. Il nous a mis 3-4, il nous a donné 2 d'attaque. Faut pas prendre euh, égalité. Oh, il a pas l'air d'avoir une AO aussi. Il a joué super vite, hein. franchement il est, il est énervé. Hein. Il pioche à la fin de tour. Oh là là. Oh, je peux pas perdre contre ce gars. Moi, je veux perdre en vrai, mais je peux pas perdre contre ce gars. Le Gorlock il fait du bien. Le Gorlock il va permettre d'avoir un, un second souffle si jamais il y a une AoE. Aussi il y a une AoE en vrai il a tellement de cartes en main que ça va quand même être difficile. Mais là il est en train de... Bon, il a piqué vite. Il joue super vite mais je pense qu'il a... Il a chopé son égard. On est devant. Hein. Ah, on est devant. Claire lumineux. C'est chiant son sort légendaire là. C'est fort plus que chiant. est ce qu'on veut sur un Murloc, sur un Uran, sur un Pirate. Murloc, il y a quoi Il y a des gros murlocs. Sur Uran, non Pas sûr. Pirate. Il y a quand même des gros Pirates. C'est pas mal ça. Hein. Alors on s'est fait une main. Vous voyez, il y a vraiment, on, on, on s'épuise jamais. Après, on tue jamais contre un deck comme ça. C'est rigolo, son deck. Hein. C'est rigolo. Ah, on a trop de cartes en main, là. Bah, pas du tout, ça. Moi, je veux choper une, une bête, en fait. Je veux une grosse bête dans la main. Ah, étoile de mer, c'est pas mal, hein. Pas une grosse bête, mais... On va juste le recycler ça. Bah, techniquement, euh, on est toujours pas trop mal. Ça fait tard. Il peut pas la détruire, ça fait tard. Il fait des plays super rapides, super nazes. En fait, ces plays, ils sont tellement rapides que je pars du principe qu'ils sont nazes. Bon, on a pas mal de dégâts avec ça. On a un maître des Gervoun. Ah, ça j'aimerais bien le copier J'ai un peu peur de détruire ça L Elec. Ouais ça va ça Ok Toutes les races, hein. Ça d'abord. Et tout ça. Je pense qu'on va mettre du board. Genre Pinsotron. Pinsotron. Erreur. On lâche pas, hein. On lâche pas, on lâche pas. Hein. On a double euh 12, hein, vous imaginez 12 races différentes. 12 races différentes, vous imaginez La folie. Donc il a ce kangore. Il n'a pas taunt d'ailleurs. Et nous n'avons pas l'étal. On le détruit. Je pense qu'il faut contrôler le board. Je pense que je peux gagner en contrôlant le board. Ça paraît dingue, mais. Ouais, ça, on s'en moque. donner une arme ouais, je peux rattaquer non je vais bourrer ça. le truc c'est que s'il rase le board je remets un board Pff, égalité ok c'est réincarnation ça Roi de la dance. Est-ce qu'on redétruit Moi je pense vraiment que la fatigue je peux gagner. Mais peut-être je peux me tromper. Peut-être commencer par ça. Le enfin, problème c'est qu'on n'aura plus ça. Non, on va, on va, on va euh, essayer de l'avoir comme cela. 8-8. Pas besoin de piocher beaucoup de cartes. Donc là, il a tout. Fait un trade ici. Alors, on va faire ça. Bon. J'ai pris un parti pris. Hein. Je sais pas si c'est bon. Hein. J'ai pris un parti pris. C'est peut-être une bêtise. Mais on verra. Okay. Un peu chiant le, le Léviathan Un peu chiant ah, je pense que je vais perdre quand même Après ça dépend ça S'il arrive à le gérer Peut-être que le parti pris est Peut-être un peu trop dangereux C'est dur à dire Après on n'a pas de certitude C'est à dire que même si je perds ce match Je sais pas si en prenant la ligne très agressive J'aurais gagné En tout cas cette ligne là Elle est super sexy quoi Elle me plaît plus en termes de gameplay Mais je sais pas si c'est la meilleure Dure à dire hein. Oh, on s'en moque un peu. C'est tout à tout aux adversaires, À serviteur adverse. J'ai pas l'étal en vrai. Ça, déjà c'est cool. Pas loin d'avoir l'étal en vrai. Oh c'est fort ça. Oh, c'est un peu bizarre. On va pas le jouer. Il est à la fatigue hein Il arrive à la fatigue hein. Il arrive à la fatigue... Ça c'est un vrai truc bien en fatigue Roi de la dance... Maquis. Il fait des petits maquis. Il a peur... C'est bien ça... Il est peur... On fait pirate... Je pense qu'on peut quand même. On veut un trident Non. Est-ce qu'on veut des dégâts comme ça Non. Ça c'est horrible. Blessé. Chaque serviteur, un dégât. On va gagner à la fatigue nous, on va prendre ça. La question c'est est-ce qu'on tue ça Il a encore des créas dans sa main ah, sûrement. Il faut quand même bourriner un peu. Ouais, on va commencer à blesser quand même l'adversaire. Bon en vrai trois armes qui sont... Il n'y a pas de bonnes armes dans les trois. Donc la probabilité qu'il se trompe elle est quand même assez haute. Ouais il est à la fatigue le gars J'ai une texture qui est très correcte Ça c'est très chiant Ouais ça va être très intéressant comme match Loin, loin, loin, loin d'être gagné Loin d'être perdu également Mais ça, je trouve que c'est un beau match de jeu vidéo là. Je dirais presque que je suis un peu derrière Ça c'est dangereux La huit est horrible. Non, je pense que j'ai perdu. Ouais, bon ça il, il va me tuer avec ça en hein, presque. Mais je pense que j'ai perdu. Mais ça se joue pas à grand chose. Hein. Honnêtement, je peux même peut-être jouer. Vous voyez, parce qu'il y a pas mal de... En fait, je suis tellement bien en PV à la fin que je dois encore plus aller plus loin dans mon gameplay. Mais vous voyez, c'est une bonne chose parce que si on agresse et qu'on perd, on sait pas la bonne façon de faire. Et aussi bien on se dit, putain, le match-up, il est trop dur. Et là, honnêtement, j'ai l'impression que le match-up, il est super à notre avantage. Mais voilà, on n'a pas fait parfaitement ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il faut... Euh... Par exemple, typiquement quand on a l'étoile le... de mer. Je pense qu'il faut essayer de dupliquer l'étoile de mer avec le maître du rock, vous voyez. Et aller encore plus loin dans ce gameplay. Bon, elle est vraiment très intéressante cette partie. Parce que franchement, je, je, je vous ai dit, vous voyez, le match-up, je pense qu'il est compliqué pour nous. On est parti sur quelque chose de très très lent. En mode méga-value, pour un peu pour tester. Parce que j'ai considéré qu'en mode très agressif, on n'arriverait pas à gagner. Et finalement à la fin on se dit bon on perd mais je perds sur mes erreurs et parce que je suis pas encore allé assez loin et je pense que je peux vraiment dupliquer le toit. En fait à la fin finalement il me reste 3-4 tours où je peux juste me défendre sauf que j'ai plus de ressources. Et lui il lui reste plus rien il lui reste que 3 cartes dans sa main. Donc en fait ces 3 cartes je peux les détruire. C'est juste que il faut peut-être avoir deux étoiles filantes, peut-être avec Amalgame faire un petit, encore un peu plus de value. Enfin voilà vous avez compris aller encore plus loin dans mon gameplay. Mais sinon, euh, franchement, je pense que c'est ça la façon de gagner et j'étais sur quelque chose de très intéressant là. C'est presque un peu frustrant de... Mais bon, après c'est la première game, c'est la première fois que je joue dans ce match-up là. Mais clairement, si je rejoue contre un paladin big, je suis sûr et certain que je la gagne. Et je pense que le match-up est même polarisé pour le coup. Après, il y a toujours les sorties très agressives de mon adversaire, même si bon, je vois pas comment il peut faire des sorties agressives. mais Et les sorties, moi, qui peuvent, qui peuvent être de mon côté très agressives. Qui vont aussi, euh, évidemment, surprendre l'adversaire. Mais je pense que c'est un match-up qui est polarisé pour nous. Et je pense qu'on peut vraiment le, le, le, totalement le détruire en termes de value. Ce qu'on a fait dans une certaine mesure. Mais peut-être que mes, mes un, amalgames instrumentales, je les ai peut-être un peu joués trop tôt. J'aurais peut-être dû les garder uniquement pour les 8-8. Mais vous voyez, c'est des matchs qui sont super agréables hein, à jouer. Voilà. Hein. Ah. Oh, c'est pas fou ça, mais bon. C'est joué à l'époque dans les carniflores. On joue pas carniflore. Bon, c'est bien parce que mes créatures, elles ne prennent pas l'arme. Le... Bon, le match-up, c'est un, deck... un match-up de value. Par contre, je serais pas comme Paladin, il va à la fatigue et il peut perdre à la fatigue. Il a vraiment un... des ressources limitées de dégâts. Euh, lui, il a pas vraiment des ressources limitées de dégâts. Donc je pense qu'on est quand même censé jouer notre jeu dans ce match-up et agresser. Clairement. Mais ouais, Paladin, vous voyez, il a, il a un certain nombre de créatures qu'il arrive à mettre à chaque fois sur le board. Là, c'était la dernière. Si on gérait la dernière, on gagnait. On n'est pas arrivé à gérer cette 3-9 et 7 8-8. Enfin, on pouvait gérer une des deux, mais pas les deux. Et c'est ça, à la fin, qui fait perdre. Mais ça se joue vraiment à que dalle, hein, parce qu'en main, il a peut-être des AO des trucs à la con. Hein. C'est juste que pour lui, c'est facile à jouer. Il est dans son plan de jeu. Nous, on doit aller sur un plan de jeu qu'on ne... Finalement, par définition, qu'on ne maîtrise pas. Et c'est ça qui rend... Qui rend la game... Euh, un peu difficile à, à jouer. Et voilà. L'important, c'est la théorie. Je pense que j'ai eu la bonne idée. Et ça, c'est super agréable. Mais voilà, dans la pratique, encore une fois, je pense qu'il faut aller encore plus loin. Et vraiment... J'ai... Tentez parfois d'agresser et je pense qu'à la fin, enfin en vrai, ça, on peut pas agresser. faut accepter que si on n'agresse pas trop tôt, très tôt et qu'on gagne comme ça, on va juste l'épuiser. Bon par contre, ça fait des matchs de 25 minutes, mais bon. Vous jouez contre Paladin Control contrôle avec ça, vous dites je vais gagner forcément, mais en 30 minutes. Mais forcément, ce qui est quand même cool. Je veux pas faire des trades. Juste vraiment bourriner, bourriner. Oh j'ai une belle main là. Il est tout petit. Ah, il est pas petit. Faut bizarre, j'ai pas de ruée dans ma main. c'est pas mal franchement on s'en fout non on peut faire ça Ouais juste mettre du board Bon tant pis hein on n'est pas arrivé à avoir de ruée Donc on n'est pas arrivé à aller chercher la 5-3 Mais c'est pas si grave On a un board qui est très intéressant Ça ça a tout Le problème c'est qu'il va récupérer beaucoup de points de vie Et tout ce qu'on a fait depuis le début on va devoir le refaire Mais ça va vite hein les 30 points de vie ça se descend vite quand même Mais vous voyez dans le match up précédent, j'y reviens, mais en fait, il faut jamais prendre le board. Il faut toujours le, le laisser. Nous, on met quelques créas pour pas qu'il puisse faire une égalité consacre. Et dès qu'il met une créa, bam, on la trade. Et en fait, on reste en mode limite, on n'attaque pas. On reste comme ça en mode, vas-y, te trade. Et je pense qu'il peut... Vraiment, il a 0% si on joue comme ça. Mais bon. Franchement, soit on est vraiment un génie, on arrive à trouver le gameplay sans faire le match up Déjà, euh, se, se rapprocher du match-up, je trouve ça déjà très intéressant. Ça, c'est un peu naze, hein. Il va s'écraser là-dedans. Bon, c'est pas mal, ça permet d'aller chercher euh, une ou les deux. ça hein. bah, c'est 4-4 donc je vais aller là dedans j'ai récupéré le board euh... On va faire une AOE, mais je pense que ce sera un petit peu... En fait, s'il fait une AOE, c'est vachement bien joué parce que je peux pas piocher. Mais je pense que s'il fait une AOE, c'est juste parce qu'il Il sait pas trop quoi faire d'autre. Et s'il la fait pas, c'est une erreur. Mais en même temps, s'il la fait pas, ça a l'air d'être le bon play de pas la faire, vous voyez. Bon, je vais juste faire ça ici. Euh, J'ai pas envie que mon amalgame passe à, 7, à 6. Parce que sinon il prend euh, le la mort pour 4 mana. Donc je veux pas ça. Oh waouh! Il doit prendre cher là. Ah bah je vous ai dit, il allait prendre cher là le gars. Il m'a laissé ça en vie. Euh... Et vous voyez, la, la value de ce deck, presque, on dirait que c'est un deck... Euh... En fait, c'est le nouveau guerrier contrôle, quoi. Tu contrôles qu'avec des créas, et en fait, t'amènes tes adversaires à la fatigue ou à l'épuisement de leurs ressources avec tes créas. C'est très particulier comme concept. Enfin, hein euh, génial en tout cas, très très agréable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde